Allez, bonjour à tous, je commence par un remerciement je vous remercie vous euh, pour l'intérêt que vous portez à l'Expresso, en effet la reprise s'est très très bien passée et vous êtes resté fidèle à la formule, donc c'est vraiment top. Aujourd'hui on va parler de Games Workshop, on va revenir en fin de vidéo sur les sorties FFG et Edge que j'avais déjà quand même un petit peu euh, couvert dans l'Expresso d'avant. Et puis surtout on regardera tout ce qui nous est proposé chez les autres éditeurs. Et puis en fin de vidéo on fera un petit coucou KS qui sera très orienté jeu de rôle. Allez c'est parti Bon, l'actu me pousse à commencer par Games Workshop et la sortie très attendue de l'Alliance fatale pour Black Fortress. Un nouveau danger se fait jour dans la forteresse noire, un dédale de salles mouvantes en proie à des secousses sismiques. On les appelle les turbulences et elles menacent quiconque s'y aventure. Un énigmatique personnage propose de conduire les résidents de précipice jusqu'à des secrets qui pourraient mettre fin à cet horrible phénomène, mais qu'est-ce que ce Zoat pourrait exiger en retour Alors des nouveaux défis hein, euh, attendent vos intrépides explorateurs dans cette extension de Warhammer Quest Blackstone Fortress. Outre une quête inédite à entreprendre, cette expédition introduit dans vos parties les mécanismes de confiance et comprend des cartes utilisables pour les autres quêtes de Blackstone Fortress. La boîte contient aussi donc l'archiviste, hein, c'est un zoat armé d'un désintégrateur atomique et d'un gantelet éradicateur qui se joint à vos parties en tant que suivant. Alors en effet les suivants c'est une variable en fait de jeu qui avait été introduite dans Escalade. Ce sont des personnages qui sont de votre côté mais qui ne sont pas indépendants. En fait c'est comme des PNJ mais qui sont de votre côté. Vous avez une fiche qui est quand même beaucoup plus euh, exhaustive en fait que celle euh, des, euh, des personnages d'en face vraiment des capacités, puis comme c'est vous en fait qui allez jouer ce personnage au moment où vous devez l'activer, au moment où vous devez lui faire faire des choix et des jets et notamment des attaques, mais il a quand même une carte qui correspond pas mal à euh, la carte de vos héros de base. Mais attention, c'est un suivant donc il n'est pas indépendant. On retrouvera également euh, éveil psychique, euh, la guerre de l'araignée, on y trouve le contexte historique et notamment celui de Fabius Bile, je ne sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires, sur le monde déjà ravagé de la porte cadienne. Pendant ce temps, la Death Guard euh, le traque pour euh, reprendre un énigmatique artefact qui lui a été dérobé. De plus, euh, les serfs de l'Empereur et euh, les agents de l'Officio euh, veulent mettre fin, une fois pour toutes, au règne de la Terreur de l'Araignée. Alors du coup, on va retrouver des missions et euh, des zones de guerre, mais également des règles d'armée étendues pour le chaos space marine... Pour la Death Guard, pour les Serres de l'Empereur, et puis euh, également pour euh, l'Officio, dont des traits euh, de seigneur de guerre, des stratagèmes et des reliques. Mais ça, c'est vraiment comme d'habitude. Une nouvelle fiche technique, ça c'est intéressant, pour Fabius Mail, euh, dont la figurine, bah, elle est juste sublime. Elle sortira en même temps euh, que le Codex. Franchement, cette figurine, hein, euh, on la regarde ensemble, hein, elle est juste là, elle est bluffante. Alors déjà que chez Games Workshop, euh, ils touchent leur bille, mais celle-ci est surtout son compère à côté qui est en train d'extraire euh, d'un euh, Space Marine un truc un peu, un peu gluant. C'est euh, vraiment dégueulasse à souhait, et euh, c'est de toute beauté, il y a des détails magnifiques. Moi j'aurais presque peur d'acheter la figurine, de peur de la rater, de la peindre. vous voyez Pour vous dire à quel point ça peut être parfois bloquant de faire des aussi belles figues et surtout des aussi belles présentations. Sinon, comme d'habitude, Evie de French Wargame Studio a fait une vidéo hein, de review de ce codex, donc je vous mets l'adresse sous la vidéo. Allez, on va passer aux sorties des autres éditeurs. Et on va commencer avec Flabulantia, un mystérieux sort à disperser les habitants du royaume de Flabulantia à travers tout le pays. Déboussolés par cet événement, les habitants restent cachés dans leur tour. Personne ne sait où sont passés les autres et tout le monde préfère rester caché à l'abri. Vous commencez la partie avec trois cartes de mission et vous devez trouver le résident présent sur une de vos cartes, puis chercher les amis de celui-ci. L'idée c'est de mémoriser les différentes localisations des résidents et d'optimiser vos déplacements à travers le royaume pour remplir vos trois missions en premier et remporter la partie. Sinon, on va retrouver Brand's Family, euh, l'ultimate multijoueur euh, série. En fait, euh, c'est un jeu de casse-tête en solitaire, normalement, Brands qui va s'agrandir cette fois-ci d'une version multijoueur, la Brands Family. Vous êtes un chevalier en quête de gloire et d'aventure. Vous devez parcourir le royaume et visiter tous les châteaux euh, qui s'y trouvent, en faisant bien attention bah, au méchant dragon qui est à l'intérieur. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas seul à vouloir devenir célèbre, jusqu'à trois autres chevaliers peuvent tenter de vous voler la victoire. De plus, les châteaux et les dragons changent d'emplacement à chaque aventure. On retrouvera également un pandémique, zone rouge, Amérique du Nord, les trois mystérieuses maladies, menacent. Toute l'Amérique du Nord, elle se propage très rapidement et sur tout le territoire. Alors la question c'est de savoir si vous arriverez à trouver un vaccin avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce pandémique, vous incarnez un membre de l'équipe à la recherche en fait euh, du vaccin en jouant un rôle unique, avec un pouvoir spécifique au sein de l'équipe. Les joueurs doivent planifier leur stratégie en fonction des forces de leur personnage, pour vaincre la maladie c'est une nouvelle version les mécanismes du jeu de pandémie restent mais ça rend la partie plus rapide et avec un matériel qui est largement plus transportable c'est sympa du côté de notre univers fétiche star wars on va avoir sa traduction sous le mode story cube donc euh, là, à vous de créer vos propres histoires dans l'univers de Star Wars. Vous lancez les dés, vous inventez des histoires incluant les symboles tirés. C'est un système de jeu qui est déjà bien connu. Avec ce Story Cube Star Wars, vous allez créer des aventures inédites, et mystérieuse avec les personnages fameux de la saga spatiale ça peut être sympa et sinon pour finir on aura la sortie de sins of the father un jeu de rôle contemporain fantastique avec de l'horreur et de l'humour noir dans sins of the father votre famille a vendu votre âme bien avant votre naissance et il vous incombe de perpétuer l'héritage familial au service d'un sombre seigneur une édition française Augmenté vous sera donc proposé, euh, il y a un système simple se joint avec un paquet de 54 cartes qui permet une création de personnages aléatoires en se basant sur les 7 péchés capitaux. Ce jeu offre une certaine liberté de ton, mais il se veut évidemment assez sombre et aborde des thématiques très adultes. Cette édition française est une version augmentée, je vous l'ai dit, proposant un réagencement des chapitres et une meilleure cohésion. Quelques textes additionnels et un scénario inédit. Allez, sinon, ben, je ne reviens pas sur euh, les superbes sorties euh, de Star Wars Légion euh, qui vont arriver, hein, puisque vous allez enfin pouvoir avoir euh, votre euh, cab. Vous allez également retrouver Vital Asset, euh, Cassian et euh, Eden. On en a beaucoup parlé sur la vidéo, notamment avec le live de présentation des tricks. Donc n'hésitez pas à vous référer. Je dois avoir fait 2-3 vidéos de présentation de cartes aussi. Je les mettrai peut-être en commentaire sous la vidéo. Franchement, j'ai hâte que vous puissiez enfin découvrir cette merveilleuse figurine. Elle est vraiment superbe. Et je pense que vous allez vraiment, vraiment vous éclater rien qu'à la monter, rien qu'à la peindre. Et puis, bah, que dire de la jouer alors au passage, hein, on a une réimpression euh, des routes euh, de Carcosa qui euh, nous est proposée pour euh, l'appel de Cthulhu. D'ailleurs on y reviendra à l'appel de Cthulhu puisqu'il semble qu'on s'oriente vers euh, des modifications d'édition qui seront, de mon point de vue, au service des fans. Et sinon, eh ben, côté Edge, hein, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, vous aurez du JDA pour le Seigneur des Anneaux et les très beaux dés pour votre campagne de Cthulhu. Sinon, euh, sera également rajouté euh, à l'expresso euh, l'actu de Yellow Game. Euh, N'hésitez pas de votre côté à mettre en commentaire les éditeurs que vous voudriez voir ajoutés à la formule. Allez, on va pour conclure aborder les KS, mais cette fois-ci ce n'est pas du Kevin Olin, mais bien du Jefferson Corner, c'est du JDR. Avec euh, Metro euh, 2033, un JDR inspiré euh, du roman à succès de Dimitri Glukiewski, Excusez-moi pour la prononciation sur des enquêtes dans un Moscou futuriste très cyberpunk noir, qui lance son financement participatif sur Ulule la semaine prochaine. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis sinon, c'est un Kickstarter, mais pas du tout du jeu de rôle. Et franchement, sur ce coup, Nicolas m'a un peu surpris. C'est World Ride Tennis, qui sera lancé le 30 juin prochain. En gros, c'est du top spin mais sans console. 15 minutes pour deux joueurs évidemment et surtout ce sera en français à mon avis on va tester la chose bon n'oubliez pas le tournoi de maxi rêve qui approche je crois qu'il reste une place donc n'hésitez pas je vous remets le t3 sous la vidéo il me reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous rappeler que si vous voulez soutenir la page, il y a le lien Philibert qui fonctionne toujours aussi bien et dont nombreux d'entre vous se servent et je les remercie. Je remercie également les tipeurs et les personnes qui me soutiennent sur Paypal. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets bah parce qu'il n'y a que ça au type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao j'ai compris. J'aurais le droit de regarder la guerre des étoiles après Non. Oh. Je suis puni pendant longtemps. Moi. Demain. Jusqu'à demain Je peux pas regarder Star Wars jusqu'à demain Bon d'accord.